Yo les potos, je vais vous montrer aujourd'hui une alarme pas chère mais complètement débridée euh, over the top vendu sur aliexpress, alors ils disent que si c'est une alarme, tu peux le mettre pour un vélo, une porte de garage, ce que tu veux, ou une moto c'est une alarme donc euh, sans fil, avec euh, une, une télécommande aussi sur, directement bluetooth la particularité c'est que pas à de mètre de pile, tu peux recharger directement par ici donc le, la batterie, sa batterie c'est très très bien, très petite mais le, le gros truc qui est là, surtout cette étape, cette, c'est cette, cette pour ça que je la filme. C'est que euh, par rapport au standard chinois, c'est que nous, on a, des, on a des lois, on a des, quand même des, des restrictions. Tu peux pas faire des décibels de taré. Mais chez eux, les, les, les restrictions, ils n'en ont pas. ils sont complètement à la masse <rire> dans ce pays. Donc, euh, le truc, c'est que c'est à des décibels de 5 litres. Alors, c'est vendu avec cette télécommande-là. Moi, je l'ai mis avec mes, mes, mes clés de garage et tout ça. Alors il y a pour l'actionner, pour désactionner, pour choisir, choisir le, la puissance. Alors moi je l'ai mis au maximum et vous allez comprendre vite fait. Et ensuite je peux choisir aussi la tonalité que, par exemple. <truits> as déjà le, tu vois déjà le, le, le, le, la puissance. Alors je, je l'actionne. Et si tu, la particularité c'est qu'elle a la vibration. Quand tu... Là, je l'ai arrêté. Je peux vous dire, moi, que quand tu l'actionnes, quand ça sonne, je veux dire, tu sens tes, tes tympans qui vibrent. Littéralement, t'as tes, tes, tes tympans qui vibrent. Et j'étais loin quand même, assez loin. Si tu te le colles à côté, tu peux devenir sourd. C'est un truc de malade mental. Donc, pour une moto, pour pas de faire voler votre moto, pas besoin de faire des, des trucs à brancher, à faire des branchements et tout comme ça tu te tu directement tu te tu mets un peu de pâte à fixe tu te la mets sous la selle comme ça fixe ça bouge pas comme ça c'est ce que je fais moi vous savez quand vous retirez la selle passager il y a toujours un petit endroit où tu peux mettre ton, ton, tes papiers machin même le roster le plus euh, comment on dirait, sportif a toujours un petit un petit accès hein, où tu peux mettre ton, tes papiers ou moi je mets ma, moi ma petite alarme collée avec un peu de pâte à fixe ça bouge plus ou une bande adhésie collante hein, Tu mets dessus comme ça tu refermes ton capot de sel derrière. Je peux te dire, moi, que c'est même à travers le plastique, ça fait un boucan de malade mental. En te dire, ouais, mais ça doit être cher. Pas du tout. Ça vaut 10 euros. Sur un des 10-12 euros, en tout ça. Euh, livraison gratuite. Euh, en plus, la particularité par rapport aux anciennes, il fallait mettre des piles. Et ça avait tendance à, à bouffer beaucoup de piles, vu la, la, la sonorité de malade. Mais là, depuis qu'ils ont mis... Euh, Rechargement par batterie avec ce petit bouton, vous pouvez voir même l'état de charge qu'il y a. Ça va sur 3, hein. on elle est sur 2 euh, parce que je viens de le recevoir le temps de installe. Et euh, c'est très très facile de. Voilà, tu le places directement, ta à petite télécommande. En plus, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle passe à travers le capot de sel et tout ça, ou même à travers une porte parce que quand je range par exemple ma moto dans le garage. Le, le truc il est donc sous la selle plus je, je mets comme ça j'actionne à travers une porte de garage qui est en métal des fois quand je sors j'actionne comme ça ça passe le signal donc c'est une clé haute fréquence une télécommande une télécommande haute fréquence qui est pas moche hein, qui est franchement jolie hein, très sympa avec un petit voyant rouge quand vous appuyez dessus quand vous l'actionnez euh... vous pouvez choisir la tonalité que vous voulez choisir la tonalité Alors ah ça, c'est la, la, la, la force du truc Alors, ah pardon, non, il n'y a qu'une... Qu qu Faut que je regarde la notice, mais moi, sur les anciens, tu pouvais choisir la, la tonalité. Bon, enfin, c'est un truc de fou furie. Rien que le fait de la additionné, ça m'a bousillé les tympans. C'est un truc de cinglé. C'est vraiment, vraiment un truc de cinglé. C'est euh, hyper fort. <rire> mais bon, ça pour le coup, ça fait le job. Ça fait le job, il n'y a pas de problème. Euh... L'ancienne, elle a duré deux ans, après elle est tombée en panne, ça reste du chinois, ne t'attends pas que ça va durer 20 ans. Moi, ça a duré deux ans d'utilisation continue, je veux dire, je l'ai mis, je crois, sous la selle, je la rechargé, tout ça. Ça a duré deux ans après, sans doute, les, les fils doivent s'oxyder, je ne sais pas. Après, moi, je parle de l'ancienne avec, avec, avec pile, je vous mettrai en tout cas un lien pour, si vous voulez voir l'ancienne, et je vous mettrai ce lien aussi en description pour pouvoir acheter celui-ci. Et euh, donc celui-là, je sais pas, peut-être qu'il durera plus longtemps, un peu, mais de toute façon, au pire, en deux ans, si tu dois mettre 12 euros, ça, c'est pas la fin du monde. Quoi. Donc voilà, si vous cherchez une, s'appelle, une, une alarme vraiment de, de qualité, avec une sonorité à te faire péter un tympan, euh, tu peux acheter ça, les yeux fermés, pas de mètre de fil à brancher sur la batterie de la moto, machin comme ça, tu recharges directement, au courant directement comme ça avec une batterie après tu l'installes sous ta selle tu mets un petit peu de patafix comme ça tu peux la décoller la coller quand tu veux pouvoir recharger euh, comme je vous dis ça passe la clé passe même à, à travers une porte de métal plus sous le capot de la selle sans problème à une distance même de 1 mètre de la porte donc euh, pour la moto elle était dans le garage et aucun souci donc on va dire même sans porte à 10 mètres tu peux tu peux actionner il n'y a aucun problème donc voilà le prix n'est pas cher. La, la sonorité, c'est un truc de malade à te à te, décalter à, à, à te décalquer à, à, un tympan. C'est euh, à batterie. Franchement, voilà. Et en plus, c'est de finition. Savoir, c'est correct. C'est bien. Donc, voilà. Écoutez, en tout cas, euh, je vous mettrai le lien. Et si ça vous convient, n'hésitez pas à l'acheter. Allez, ciao, ciao les potos. à plus.